Parfois, quand on vit dans un monde de mensonges, où même les nouveaux-nés crient des infamités, on a du mal à nettoyer l'encre imprégnée dans nos yeux. Log numéro 5. Je suis perdu. Ça fait des heures, des jours, <rire> ou des mois, je sais plus. Je tourne en rond. Tous les horloges, se sont arrêtées. Toutes. Toutes stoppées sur 4h44. Et puis il a apparu. De me dire qu'il a pas de bonnes intentions. Depuis qu'il est apparu, euh, <rire> j'ai perdu tout espoir. Deux et trois font tout pour moi. Ils me laisse pas sortir. Ils sont effrayés. Ils les effraient. Quand nos iris ont été lavés à la Javel, on a du mal à s'apercevoir que les flammes se propagent. Mais en soi, c'est pas plus mal, non Quatre me terrifie aussi, mais... Pff. Après tout, on pourrait dire que c'est qu'un mauvais rêve. Hein. <truits> mais ce serait beaucoup trop simple, n'est-ce pas, 4 <truits>